Bon, t'es prête, on joue à hein qui est-ce qui je souhaite une bonne année 2023? Alors, est-ce qu'en 2023 cette personne souhaite vrai pour le respect des droits des femmes? Ok, donc du coup, bah c'est pas Gérald, euh, c'est pas Recep, c'est pas Amir Velou, c'est pas Mohamed, bon, c'est pas Romane non plus, et ni Patrick, ok. Ensuite, euh, est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite payer les impôts qu'elle doit à la France sur ses super profits Non. Ok, donc c'est pas Marc, c'est pas Tim et c'est pas Jeff. Alors, ensuite, est-ce qu'en 2023, Mimi, cette personne souhaite recevoir le prix Nobel de la paix Mais Non. Ok, donc c'est pas Vlad et c'est pas ma plus. Est-ce euh, qu'en 2023, cette personne souhaite rendre enfin l'argent, Mimi Ok, donc c'est pas François. Euh, Est-ce que cette personne souhaite que, contrairement à 2022, 2023 ne rime pas avec 49.3 Bien sûr que non Ok, donc c'est pas ce c'est pas Olive et c'est pas Jabot. Euh, Est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite le meilleur pour la ville de Paris, Mimi Non Ok, donc c'est pas Anne. Euh, est-ce qu'en 2023, euh, cette personne souhaite relever le niveau et incarner la bienveillance à la télé, mimi Non Ok, donc c'est pas Cyril. Euh, Est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite aimer son prochain, même s'il si est musulman, noir ou, ou tout simplement pas trop de chez nous, comme on dit chez les racistes Non Ok, donc c'est pas Marine, c'est pas Jordan et forcément c'est pas Eric non plus. Euh, est-ce qu'en 2023 Cette personne souhaite se battre Pour le respect des droits de l'homme Des femmes et des Ouïghours Non Ok donc c'est pas que c'est Pin, C'est pas Yann Et c'est pas Kim non plus Et bah du coup est-ce qu'en 2023 Cette personne souhaite amour, santé Et un maximum de pouvoir d'achat Bref une bonne année ou au moins correcte Oui Allez bonne année